des tu mets la vie Je viens te Mais tu as quoi de quoi Rien.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 Il viens quoi, bonsoir quoi, viens quoi, Bonsoir. Bonsoir viens quoi, viens quoi, Comment quoi, viens quoi, viens quoi, viens quoi, viens ça fait Eba, va être départ. Tu vois, qu'est-ce que tu as rien. Et tu l'as fourni ici là. Attends, je vais me faire un peu. Ça je vais voir Comment Ah, madame, oui. <rire> c'est pas grave. C'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Elle est juste enceinte. Elle est juste en elle est des comme bon ça. Non, non. c'est c'est bonne nouvelle. Voilà. Bon, vous savez. Eh. Ah. Eh. Ah. Timo! Adam! Timo, bless going to the C'est un goût. Vous l'avez bien hey, pourquoi toi Pourquoi toi Je répète. Qui t'a enceinti Tim. Christophe. Pourquoi toi Pourquoi toi Hé hey! Hein Tu as osé de faire ça Hein reste elle-même pourquoi pourquoi hé hey! <rires> tu m'appelles mm. Hein? petit tu veux qu'on fasse quoi maintenant fiston? Hein? hé t'entends fais 5 fois t'en pis. deux fois hé hé hé Eh, hé hé la sauce. Toi aussi, hein? Maman, maman, maman, maman, comme moi, comment toi tu puisses laisser ça là? Et, et, allez en salle, quitter en salle, allez en salle, papa. Tu fait combien? Tu combien? 5 Moi, je vais pas faire que tu fait 2, comme ça c'est quel genre les familles là comme ça les calmez vous vous toi tu me parlais comme ça vous n'êtes pas de vous même on pas honte de vous pas honte papa toi aussi pour moi se mais pour lui là lui il a nécessaire ça Papa, ah, tu oh. oh. as fait cette coup? tu as fait comment Tu as fait comment Oh mon père Papa, tu n'as même pas honte. Quand les saptis viennent, c'est maman qui paye. Pour nous donner de l'argent pour aller à c'est maman qui paye. Toi, elle vient comme ça. Même pas honte, cette La jeune fille-là. Eh papa, tu n'es même pas honte. Même la voiture que maman nous a achetée, c'est elle qui a acheté. Un centime, tu n'as rien donné à nous. Et puis tout ça, tu oses encerter la bonne. Tu n'as même pas honte. Ah! Eh. Toi, maintenant la solution. Toi, tu vas quitter la maison. Ok? Très simple. Hé, partez sans moi, jamais. Allô. Papa, allez est ou pas Oui. oui ou pas. Papa, on va. Comme ça. Oui, ou pas. Mais ça papa, là. papa, bouc. Ah! Yeah! Hé, hey, toi là, je vais t'envoyer au village. Tu vas bien cultiver. Elle baisse une là.